puis sélectionnez « Ajouter un événement ». Commencez à saisir le titre du spectacle et s'il n'est pas déjà répertorié sur la carte, le système vous demandera de créer une nouvelle entrée. Ensuite, dressez la liste des producteurs principaux de l'événement. Vous pourrez ajouter les coproducteurs par la suite. Choisissez si l'événement consiste en un spectacle, une lecture ou une création évolutive. Ajoutez le lien externe vers des informations supplémentaires, les dates de début et de fin, le lieu de l'événement et cliquez sur « Enregistrer ». Sous « Participants »,« Participantes », vous pouvez ajouter toutes les autres personnes impliquées, comme les conceptrices et concepteurs, les coproductrices et coproducteurs et les interprètes. Regardez nos différentes vidéos pour obtenir plus d'informations sur les façons d'utiliser la carte et aidez-nous à faire passer le mot sur les médias sociaux. Cliquez sur « Donner votre opinion » à droite de l'écran si vous avez des suggestions ou des questions.